Bonjour, je suis à la Croix-Rousse, au pied d'un immeuble Habitat Coopératif. C'est finalement un bel exemple qui montre qu'en matière de logement, il n'y a pas de fatalité. Nous sommes dans un quartier où le prix du logement a explosé. Le logement est devenu extrêmement cher. Mais pour autant, avec une volonté politique que nous avons eue, nous avons pu accompagner un projet d'habitat coopératif. Et finalement, c'est ce que je souhaite, moi, pour cette métropole dans les prochaines années. C'est une politique extrêmement volontariste en matière de logement. Il faut qu'on puisse répondre d'abord à la demande des nouveaux habitants, mais aussi des plus jeunes d'entre nous, les étudiants, mais aussi eh bien, de nos seniors qui souhaitent rester au centre et au cœur de nos villes pour pouvoir continuer à y vivre décemment. Et cette métropole a été quelque part victime de son succès. Aujourd'hui, on constate des prix du logement qui deviennent inabordables pour bon nombre d'entre nous, y compris pour la classe moyenne. Moi ce que je propose, c'est beaucoup de volontarisme politique. On a déjà commencé à le faire avec un office foncier solidaire qui nous permet de faire en sorte que le prix du foncier ne pèse pas autant que faire se peut sur le prix de vente d'un logement. On l'a fait notamment avec Michel Lefaou en faisant en sorte, sur un certain nombre de zones, de plafonner les prix à la vente du logement. Il faut continuer, il faut intensifier cette dynamique et bien évidemment ce sont nos propositions pour cette campagne métropolitaine qui s'ouvre. Vous en retrouverez le détail sur notre site dk 2020fr Mais bien évidemment, nous restons tous et toutes très mobilisés sur cette question-là, parce que qu'est-ce que nous voulons en sorte Nous voulons que cette ville et cette métropole restent une métropole de la mixité sociale où il fait bon vivre ensemble. Et pour vivre ensemble, il faut que chacun puisse venir y vivre décemment, y habiter décemment et choisir l'endroit où il souhaite habiter. Et pour cela, il faut des mesures extrêmement fortes, une volonté politique extrêmement forte. Il faut construire et continuer à construire du logement. En étant bien évidemment attentif eh bien, au développement durable, il ne s'agit pas de densifier pour densifier, mais de faire en sorte que cette métropole soit équilibrée, une métropole avec un développement durable, mais une métropole qui puisse accueillir les plus jeunes d'entre nous, les familles. C'est extrêmement important pour cet équilibre-là.